Bonjour, Pascal Saillet, je suis professeur chez Fort-Prof depuis de longues années et j'ai donc eu l'occasion d'accompagner de nombreux stagiaires en reconversion professionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que je peux vous donner quelques conseils pour aborder cette année de préparation. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire félicitations. Faire une reconversion professionnelle, c'est toujours courageux. Euh, c'est le désir d'un changement de vie ou c'est euh, la volonté profonde de faire un métier qu'on a toujours voulu faire. Donc de toute façon, c'est toujours euh, une démarche très positive. Et euh, la deuxième euh, voilà, démarche positive, c'est de vous dire que ben oui, tous les ans, on a une grande majorité de stagiaires qui réussissent le concours, même si en fonction de votre niveau euh, de départ, il faut bien évidemment se dire qu'un concours on peut le présenter en un an, en deux ans, voire en trois ans, que ce n'est pas euh, exceptionnel, que ce n'est pas anormal, et ça, ça dépendra bien sûr de votre niveau de base, et notamment en mathématiques et en français. Alors, quels sont euh, les conseils que je peux vous donner Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de faire un diagnostic objectif de votre niveau en maths et en français. Et j'ai bien dit, un diagnostic objectif. Parce qu'en fonction de ce niveau, euh, cela vous permettra d'anticiper si vous aurez besoin d'un an ou deux euh, pour rattraper vos contenus et euh, ensuite pouvoir euh, acquérir voilà, les notions didactiques qu'il vous faudra euh, pour le concours. La deuxième chose euh, que je vous conseille, c'est de vous informer sur ce métier. C'est un métier qui a beaucoup changé qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez connu en tant qu'élève. Et je pense que préparer un concours aussi difficile, c'est d'abord euh, être voilà, très au clair sur les conditions de ce métier. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Si vous allez sur EduSchool et que vous lisez, alors EduSchool c'est énorme, hein, donc euh, ne vous mettez pas dans la tête de lire tout EduSchool, mais... Et d'ailleurs, il vaut mieux lire régulièrement 10 minutes que lire pendant 4 heures. Donc, voilà, si vous allez sur EduSchool et que vous lisez quelques, quelques pages de temps en temps, vous allez vite vous rendre compte que les conseils qu'on vous donne sont éloignés de ce que vous avez vécu. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, rencontrer des professeurs des écoles et avoir des échanges avec eux pour avoir une idée de leur métier. Vous pouvez aussi regarder quelques vidéos quand vous allez par exemple sur Banque didactique de Montpellier, l'inscription est gratuite, vous pouvez voir quelques vidéos qui vous permettent d'avoir un peu une vision de ce qu'est le métier aujourd'hui. Euh, voilà, je, je pense qu'il est important que vous essayiez d'avoir une réalité de ce métier, à la fois dans ses bons côtés, mais aussi bien sûr dans les côtés plus difficiles que vous aurez à aborder. Troisième chose, il est important que vous vous mettiez en tête de tout de suite vous organiser. Cette préparation est conséquente. Les cours de Fort-Prof sont des cours très exhaustifs, qui, sont, qui vous suffisent largement pour préparer le concours, soyons clairs, car ils vous permettent d'avoir une synthèse euh, voilà, de, de ce que vous avez besoin de savoir pour le concours. Mais il faut des temps de travail réguliers. Je pense que il vous faut euh, vous demander si vous pourrez euh, travailler euh, 4-5 heures euh, dans la semaine. Euh, Est-ce que vous aurez un temps de travail important le week-end euh, Mais il vous faudra aussi dire que vous aurez besoin certainement de deux euh, points de travail dans la semaine pour travailler avec votre binôme. Voilà, important de vous organiser. Euh, vous avez besoin voilà, d'une heure, une heure et demie par matière. donc. Euh, il est important d'anticiper ce planning de travail, euh, parce qu'il est important de travailler régulièrement. Voilà, je pense que 5-6 heures par semaine, régulier, étalé dans la semaine, 2 heures le week-end, euh, une heure régulière peut-être par jour, euh, voilà, anticipez-le, puisque pour certains vous avez des enfants, vous avez un travail, ça me semble très important que euh, vous puissiez l'anticiper. Il serait intéressant et important que vous ayez quelques lectures. N'allez pas chercher des lectures trop complexes et ne vous mettez pas dans la tête que vous avez besoin de lire 40 livres pour être au niveau du concours. Non. Si vous pouvez lire de temps en temps, 3-4 fois dans l'année, le monde de l'éducation, surtout lorsqu'ils ont des thématiques comme la lecture, comme la littérature, comme... ça me semble intéressant. Après... Je pense que c'est, ça peut être bien que vous ayez dans l'année deux, trois livres, pourquoi pas de Philippe Mérieux. Philippe Mérieux est très accessible, euh, il est très concret. Je pense que ça peut vous donner aussi une bonne vision des conseils qu'on vous donne. Vous avez aussi Jean-Pierre Astolfi qui est assez euh, euh, voilà, accessible, apprendre à apprendre. Ça vous permettra de, de mieux comprendre ce qu'est la pédagogie. Vous pouvez aussi aller voir quelques cahiers pédagogiques qui sont d'ailleurs accessibles sur Internet. Et vous voyez, à chaque fois, je dis « quelques » parce que vous aurez accès au site Forprof et que le site Forprof va déjà vous donner énormément de documents euh, qui sont, euh, euh, je répète, très exhaustifs et assez synthétiques. Donc, avec les documents et les cours de Fort-Prof, vous avez déjà largement le nécessaire pour euh, travailler et préparer votre concours. Ce que je viens de vous dire, c'est bah, peut-être cet été. Voilà un livre de Mérieux, un livre d'Astolfi, voilà, un, un, lire quelques articles sur le monde de l'éducation, peut-être un ou deux articles sur le cahier pédagogique, mais après, dans l'année, vous n'aurez pas le temps de faire ça. Et les sites, le site FortProf vous apportera largement le nécessaire qu'il vous faudra. Et puis, dernière chose, eh bien, euh, oui, euh, la démarche FortProf, vous amènera à travailler en équipe et ça, c'est la meilleure chose pour préparer le concours. Travailler à deux, échanger, s'organiser pour avoir des informations et les mutualiser, c'est ce qui vous permettra euh, de gagner du temps. Voilà les quelques conseils que je peux vous donner. Je vous souhaite bon courage, une belle année se prépare, avec beaucoup de travail, mais avec beaucoup de satisfaction et l'impression chaque jour de s'enrichir personnellement en vue d'un métier euh, passionnant. Donc je vous souhaite bon courage, au revoir